Putain, je suis marocain Ah, je suis marocain aussi, let's go Je suis pas tout seul Attends. Bye bye Mais quel connard Alors bonjour Excuse-moi un peu. Je ne voulais pas ta mort. Ah mort Hugo Ah Ma nouvelle vie Eh hey, réveille-toi De retour parmi je nous Je fait tirer dessus J'ai été flash Comment ça cacahuète <rire> se fait flash Et... Ah il est es mort T'es mal le nul Parmi nous Parmi nous Parmi nous Parmi Pourquoi nous parmi, parmi nous ah, y a un zombie là Attends je bah Kevin me... je il est mort Ah non J'suis pile... trop tard secondaire. Ah le nul Ah on pourra pas te sauver Kevin Bon bah Kevin euh, noob mais non, mais par pas sans nous, chien! On dirait un père américain, les gars, qu'est-ce qui se passe? La chacro, vas-y, la chacro, je t'inquiète! non! Nooon... Vous êtes autant des mères que votre père, les gars! J'ai jamais vu ça! ça ouais, J'entends pas ce que dit Ulysse, ça va se mentir! Merci Ulysse pour ton commentaire, allez! <les> très bien, non! <là. rires> mm. Ah, prover! A... Oh, ah non, c'était. Ulysse! Il... Non, c'est Vous avez une idée Dans de. Le problème, c'est que tous les zombies sont partis, Non! Et toi? Non! J'adore la communication, c'est soit oui ou soit non! T'as une idée, toi, d'où ils sont? Bon, je Voilà, ça marche très bien la communication entre Oui, non, il y a deux checkpoints, hein, ou c'est moi qui tourne en haut Non, moi qui vais Depuis la. Vas-y, il y a bien deux passages. Je peux vous dire vraiment qu'Evan il a trois chiens. Ouais, et son préféré c'est Ulysse, hein. Bon, les gars, premier qui meurt, il est nul. Ah, il va là. Ah. Il est bizarre ton jeu quand même, parce que bon. Finalement, on pas est pas tous des morts, des donc qui a parfait. gagné <rire> Ah, ok, bah on, a tous, on est tous nuls. Oh, regardez, il y a un ascenseur, Je crois pas loin. What the fuck, c'est trop stylé. Ça, c'est nouveau, c'est stylé, ouais. C'est ici qu'on crée Sex 2. Mais les gars, vous savez que je vais travailler là-dedans, moi, plus tard. Dans la fondation SCP Mais putain, waouh wow. Putain, la euh, chance ça pourrait, ça pourrait. Non. Non. Et t'as fait un stage pour ça, déjà Non, pas encore, c'est l'année prochaine. Je suis en biotech, donc, année prochaine, stage à la fondation SCP, t'es vraiment chanceux. Mais j'étais pas censé vous le dire, donc gardez le secret, les gars. Pas de soucis, je dirai pas Bibi, surtout. Mais c'est le paradis euh, ça euh... Oh bah j'y vais, vais okay, hein au paradis Ah non il y a quelqu'un qui a fumé Ah les gars by the way la bouteille qui y a dedans, on peut la prendre Je l'ai sur moi c'est bon Bon ils ont un peu peur mais c'est mes bottes Bibi tu, tu veux mon... tu veux fumer Ya yeah Apparemment il est très envie de fumer Attends Voilà tiens Mais c'est quoi ça bon On fume oh. Attendez je vais juste épicer un peu le truc hein. peu La bonne hein. surprise Ah ça... Ah le salaud <rire> J'ai mis un autre hein. Le gros bâtard quoi, il voulait tuer tout le monde oh, quoi nul euh, ah bah, les copains Mais, mais t'as survécu Alors, toi J'ai perdu mes copains mais ils ont tabassé un autre copain derrière cette porte. Ah merde. Ah merde Me suis trompé, je me suis trompé What the fuck Il y a aussi euh, la noix de coco, là. Là c'est déjà une cacahuète. C'est très impoli. Bah non, c'est pas devenu une noix maintenant, il a changé, non Dans l'académie française, je... ça a changé, ouais, j'avoue. Mais voilà, tu vois, dans l'académie française, je crois que c'est devenu une noix, hein. c'est plus une cacahuète. Hein. C'est une cacahuète modifiée génétiquement, tu arrêtes tes conneries. Oui. C'est une noix de cacahuète. Astero, oui. I have the magic stick, you shut the fuck up, I talk, ok Okay, oh, bon. attends, a attends, attends, attends, attends, attends. Oui, bon, soyons clairs, t'habites où toi Côté nord ou sud Moi ma bite est là en dessous de ma ceinture. Nord du monde, sud du pays. Ah bah c'est pour ça, c'est pour ça, c'est parce que lui il est au nord, donc euh, voilà. Il, fait, il peut pas faire ouais. la différence entre ça. Moi je suis au nord du nord ouais. les gars. Ouais. Je suis encore plus au nord que tu, tu, tu veux, Tu veux vérifier un truc J'ai une carte il a joué Exodia. Et, et moi aussi oh j'ai une carte. Oh putain, il a dragon blanc aux yeux bleus. Euh, j'ai dragon blanc en clous bleu les gars. Et moi j'ai un oui. deck. Hein. J'ai un deck entier, de potes. Oh le bâtard, il a ouais, Sacha du euh... pont palais. Bah ouais, mais non mais c'est ma maman, elle me l'a acheté tout à l'heure là dans. Putain. Dans euh... de journaux là, je suis trop content. Putain, elle hey, eh, est riche. C'est parce que j'ai eu 18 francs, hey, les, ans, les, mais... les oh, oh, les gars. Eh, veux... Ouvre la porte. Aya, je te donne ma carte Pokémon. Oh salut. Tu veux des cartes ah, Pokémon ah, C'est Pikafé, regarde, c'est rouge. Oh shit. Bon oh, pique il a tué. Ah mais pas il aimait pas Pic à feu il est mort gros. Ouais alors que pourtant il était à. Bon tu veux aussi la pique à feu glace, c'est ça Et... Il est pas très bon en commerce. Bien, bien, bien. Bonjour ah. messieurs Il y avait un classe D avec moi. Mais faites gaffe il est armé bon, donc ouais. il va peut-être. Se... Je prépare le réflexe. Ouais, je, pas envie. je prépare non, le réflexe. S'il vous plaît C'est moi Bonjour euh, Attendez j'ai un pistolet aussi Voilà est-ce est que tu as des cartes Pokémon Allez, j'ai confisqué. Oh. Euh, là, regarde, j'ai une carte Pokémon. Toi, je suis sûr t'as un type non, Louf Shiny, c'était un bon où Il m'a aidé à sortir ai et tout, c'est un cool. Non, non, c'est pas de type Louf. Question importante. Tu préfères y... Pikachu ou Draco Après, je trouve que monsieur Ulysse, c'était peut-être la personne que je devrais pas répondre à cette question. Quelqu'un peut me poser une autre question que ce bien gars -là. sûr, Kubu ou Arko Je vais dire la vérité. Gobou. Tu voulais, tu voulais dire Gobu oui, oh ouais Gobou il est cool. Ah, go bah, go ça go vient. Bah ça écoute, on te ramène chez toi, on te ramène chez toi. Ah, merci euh, les amis. Tu préfères non, Une dernière. Non, Ulysse, arrête. Suis-tu voir mon coupon euh, 100% sur tout ce que je veux acheter. On fait le Euh, donne-moi oh, oh, la carte Pokémon. Oh, donne-moi euh, euh, la carte donne euh, la euh, Pokémon euh, maintenant. On y va les ça. Eh, salut. Allez les sujets, avancez-nous. Comment ça Eh oh, eh oh, eh Oh. oh Oh C'est Oh! C'est les nouveaux, c'est les nouveaux, Oh, you are. Ah, salut Alors, on peut négocier. On peut négocier, écoutez. Je suis avant tout scientifique. On peut discuter, on peut faire la paix, tout ça. Ah oui D'accord, vous, vous êtes des grenouilles aussi. Écoutez, je suis à deux doigts de mourir. J'ai pas trop envie. Je vois que vous êtes de belles grenouilles quand même. Écoutez, je vous propose que vous allez devant. Et euh, enfin, me venger, quoi. C'est les nouveaux, c'est les nouveaux, fuyez pas non. mal cette imitation, euh, monstre Bibi. Ah, attention, là je, je risque de mourir ici, hein, je vais avoir froid aux couilles. Hein. Bah écoutez, c'est pas si mal ici. Bon bah écoutez, hein, j'y vais, moi je vais faire le message. Je, je reconnais la personne. C'est les nouveaux, c'est les nouveaux fuyés. Ah bah oui, c'est les nouveaux. Hein. Ah, parfait. On va pouvoir sortir dehors, on va se changer les idées un peu con, mais euh... Putain Oui, il... Ah parfait non. Non, On va pouvoir non. sortir dehors, on va se changer les idées C'est pas grave, <rire> on va rester là ah, ah, Putain avec putain. la phrase du coup ah, ah, mais parfait. Insupportable. On va sortir fait, dehors, euh... on va se changer idée. utiliser les idées On va pouvoir sortir dehors, on va Moi ça me fume, c'est avec ma phrase qu'il a incarné, c'est genre ah parfait Ouais parfait Ah oh, t'es moche. Tu tuez! Oh, t'es moche! Ça, c'est moi, bon, ça, je reconnais. Le plan test, mais met de la voix, tu sais. Quand je l'ai vu derrière la porte, je suis en mode putain, mais qu'est-ce qu'il est moche! Tu critiques, mais de façon bien détaillée, quoi. Oh, t'es moche! Il <rire> l'insulte Ah! Ah! ah. Hop là! là. Les amis. J vais J vais je vais découvrir ma voix! Ah, bon, bah, sympa mon gameplay, hein! T'avais un meilleur gameplay que moi, j'ai pu faire 5 secondes de gameplay quoi. Ah, rien, moi hein. je suis mort aussi hein. En 5 secondes. Astérick ah, c'est toi qui t'es fait sauter dessus Bah en oh, vraiment moi je suis arrivé, j'ai fait ah je vais pouvoir rencontrer mon E. Euh. Ah je suis mort <rire> Attends non. je vais regarder le gameplay d'Astéro, il doit être intéressant. Il se cache, il a peur. Astéro a un bon gameplay je trouve. Le gameplay show ah. Ah. ah, Je vais découvrir ma voix. Ah hop là, je ah, vais découvrir, découvrir ma voix <rire> <rire> Le damique de merde quand même <rire> Oh Ah parfait, je suis un SCP. Je peux pas ouvrir. Y'a un stimulant ici. Oh pardon. j'ai fait ça. Ah non c'est tout. Bah pourquoi c'est moi que tu me mec Non non. Ah, pas a de de côté. Euh... Eh hé ah, hé Attends deux secondes, je suis en train de sonner à ma soeur. Pas de soucis, pas de soucis. Hein. <rire> Comme ça je suis dans ma santé en attendant. Vas-y. Ah, ah, get baited, Oui <rire> Oui. Ah, là? Oui? <rire> ah là, ça me paraît compliqué, gros. Go, petit, petit. On peut communiquer, je suis un youtubeur sympa, je suis sympa, je suis sympa. Je range mon arme, je range mon arme. Hein si tu veux, on peut se balader tout seul. Hein ah, ça parfait. Ça. Voilà, c'était vraiment. Je te jure, <rire> bon. oh, je, je suis gentil. De... <rire> voilà, tu vois, tu vois, je veux même pas vivre dans ce monde. <rire> C'est toi et moi maintenant. Allez. <rire> <rire> Salut! Oh, au revoir, Qu'est-ce qui se passe? La grenade! Eh, hey, ça va, j'ai bien survécu comme SCP! Bon, je te suis parce que bon. t'as l'air un professionnel, un ah, no-life. Bah, regarde, là, ici. Un ah, no-life, connard! J'aime ai bien, t'as quand même accepté, et après t'as fait. Non. Bah, attends! Mais bâtard, arrête hein, de il tout prendre! Oh, il y a un flag pour toi, si tu veux. Il y a un flag et une carte! Ah! Là. Ici, si, il y a une carte! Alors, tu vas me passer tout de suite sa carte là! C'est pile! Merci, chien! Euh, prends son arme, euh, pour euh, l'upgrade. Ah, ok. J'avais un... J'avais un putain de silencieux Et du coup si je la repose je peux avoir un meilleur truc ou pas Euh... Oui. Je vais avoir... Je euh... crois que ça va jusqu'à la M4. Par contre elle a disparu mon arme. Quoi oui. Baby, t'es jaloux non, parce que pas. le Maroc a perdu Et qu'il va avoir la troisième place T'es gueule, t'es gueule, t'es gueule Regarde, regarde, c'est pas... un petit secret, ok les C'est à cause de la bêta ça, je connais. Hein C'est <rire> co quoi ça Regarde. <rire> Donc là t'as juste euh, all Fart quoi, c'est ça <rire> Écoute, Olifit ah, ça hésite donc all front, je me demande si ça hésite pas Attends, je vais essayer de communiquer avec Vas-y vas-y Allo T'es genre garde ou bien genre euh, juste euh, classe D je, je participe à des recherches quoi Non je participe juste à des recherches c'est tout. Cool. Ah sinon ça fait quoi en bas euh, là actuellement alors ah, je suis dans 914 là, j'ai en train d'améliorer ma carte J'améliore ma carte, je voudrais pas parce que bah y'a des gens qui veulent nous tuer Voilà Bah on retrouve dans 914 T'as ah. oh. oh. ai de des bêtises bah, On va bien, oh, mais on l'arrête. <rire> Alors, c'est qui le plus con dans l'histoire Salut ah. mec. Salut. Ah, ah, ma tu m'as menti, un peu, tu, tu n'es pas un scientifique. Bah, je participe à des, à des recherches. Bah, il a perdu hmm. ses lunettes euh, en courant. Quoi oui, c'était moi. Alors, tu l'entends pas. Il faut qu'on, il faut qu'on se parle. D'accord. Euh, J'entends. Ils okay. veulent s'enfuir sans nous, les ces deux zigotos. Non. Moi, j'ai pas entendu pas ce qu'il a dit. Moi, je suis sourd. Moi, j'ai pas vrai participé vrai. à ça. Moi, je voulais juste profiter des vacances. Lâche ton arme. Lâche très bien, arme. bien monsieur. Oh, oh On est dans la merde. J'ai regardé. Je en... Moi aussi j'ai regardé ah, j ai j ai de cette dessiné J'ai bien fait de vous passer l'arme monsieur. Pourtant <rire> oh, ouais. vous êtes le capitaine, ils vous ont pas écouté. Toujours sûr le capitaine. Capi. Ouais, de demandez. Ouais, je sais pas parler. Allô Je pense pas que. Ah, ah C'est ah, mon, co... salut, mon ami C'est mon ami. Salut Il faut Détruire l'ordinateur Quoi Attendez. Oh. Bon, je suis confiné. Ouais, moi je suis. Salut. Écoutez, Macron, je suis caché. Je suis parfaitement innocent. Ouais, moi aussi. Je suis moi, je prends innocent. ma douche là. Ah là là. Caméra. Putain ça. Ah, dommage. Oh, bah c'est bon. Ouais, faut pas j'ai appelé Kadron Esquip. Je suis le capitaine. Ouais, bah on le capitaine. Là, Fengassi, il est pas son propre. Ouais, je suis capitaine, tu te tais. On va extraire notre coéquipier, c'est le seul qui nous reste, les gars. On va extraire la semence de pipi. quest ce qu'on peut pas? T'inquiète pas, on arrive. Ah, ah, putain. Oui, bien Get joué go. Oui, j'ai utilisé les du maintenant l'ordinateur Détruisons y le porno ça... Journal de bord, SCP-118, 11 mars, écrit par Dr. U. Avec mon collègue de travail Docteur, nous avons envoyé des classes D pour observer cet objet en ligne sur le site d'hébergement vidéo. D'après le résultat, certaines personnes ont rigolé et d'autres sont angoissées à cause de certains passages. Le SCP-118 a révélé l'identité du stagiaire qui aurait annoncé son travail ainsi que son plaisir secret qui est de se devant SCP-939 et SCP-1471. Le stagiaire a été placé comme classe D suite à cette information et pour punition de la règle 43. Nous devons désormais surveiller SCP-118 afin de connaître et d'éviter qu'il révèle d'autres informations secrètes au centre de la fondation.